Vous allez voir dans ce tuto comment intégrer des balises microdata de Google dans un article. Pour cela, je copie l'adresse URL de l'article que je veux optimiser. J'ouvre un outil qui s'appelle « Google Console ». À ma gauche, alors il faut voir un compte gmail pour pouvoir y accéder. Je clique sur Web Tools, je clique sur Outils de test, puis je clique sur Outils d'aide au balisage. Je choisis le type de page que je veux optimiser. Dans notre cas, c'est un article. Puis, sous, je peux installer soit le code html de ma page, soit l'adresse url, pour cela, je copie ça, et je colle le code, je valide. À partir de demain, quand vous allez faire un article, vous allez faire en sorte, pour être bien référencé, que vous ayez un nom, un auteur, une date, une image, une partie intro, que Google appelle rubrique de l'article, et une partie contenu, qu'il appelle corps de l'article. Je vais commencer par la partie non. Je sélectionne le titre de la page. Une fois que j'ai sélectionné, j'ai une combo box qui apparaît. Et là, je sélectionne non. À ma droite, il m'a créé une balise non. Je fais la même chose avec hauteur, je sélectionne l'auteur de la page, puis je clique sur hauteur. A droite, il m'a créé, il m'a généré une balise, la date. Là, je clique sur date, il m'a généré la date. L'image, je clique sur l'image, j'ai ma combo box et je sélectionne image. Rubrique de l'article. Alors je vais faire, vraiment c'est censé être une intro. Donc je vais sélectionner cette partie-là, ça veut dire que vous demain, vous allez faire en sorte de faire vos articles en deux parties, une intro et un corps du texte. Je sélectionne sur rubrique. Google Va indexer les mots qu'il y a à l'intérieur du rubrique de l'article pour les classer. Puis, chez la partie corps de l'article, je sélectionne le reste. Et je sélectionne corps de l'article. Je vais cliquer sur créer le HTML. Il m'a généré un code avec les balises qui m'a rajouté. Voilà les premières. Donc ce que je peux faire c'est directement faire un copier-coller de ça et les rajouter dans euh, ma page web. Ou si je suis un grand fainéant, je sélectionne l'ensemble de ma page. Wow. Voilà, avec mes divs, je fais copier. Je, retrouve, je retourne sur l'interface de mon site Internet. Dans ce cas-là, c'est un site qui est fait sous Joomla, donc je mets Administrator. Je me connecte. Puis, je clique sur Contenu, Article. Je ne vais pas toucher l'article existant, donc je vais vous en faire un Nouveau. Et je colle le code de l'article. Ça ne saura pas changer ma mise en page. En revanche, il me récupère tout le code source de mon, de ma, de mon site avec mes balises à l'intérieur. J'enregistre je ferme ou alors je clique sur terminer et là maintenant vous avez un site avec des balises à l'intérieur comme ça ce que je veux faire pour vérifier si ça a marché c'est faire ça afficher le source le code source et voir si votre template et de qualité, et s'il génère des balises comme ça, on fait un petit contrôle F, c'est item. C item Comment je sais plus, j'ai fermé item. Vous Mais, donc, tu m'as rajouté les balises dans mon code source item, ce qui fait que votre site sera beaucoup mieux référencé que s'il n'y en a pas.